De Alain Zira, Dieu a créé la femme à son image. Chanson d'amour. Cette chanson d'amour n'est pas pour toi. Mon bébé m'a quitté. Et seul, je vais habiter un grand appart bien vide. Mon cœur aussi est vide. Dîner en amoureux, balade et plateau télé, mon amour pour toi, tu l'as, tout dépensé. Je chante l'amour, mes musiciens jouent fort. Pourtant, derrière les sourires que mes fans adorent, je suis seul, le cœur et les mains couvertes de chaînes. Je chante l'amour, je ne connais pas la haine, mais cette chanson d'amour n'est pas pour toi. Tu t'es bien trop moqué de moi, tu vois, cette chanson d'amour n'est plus pour toi. Je regarde les danseuses sur la scène, mais mon regard est absent, personne ne t'aime. Mon amour, tu m'as trahi, mon amour, tu m'as quitté, ne me laissant que mes yeux pour pleurer. Je chante l'amour, je dois sourire. Quand au fond de moi tout me fait souffrir, tu m'as quitté, mais je ne suis pas désespéré, tu le sais, je n'ai jamais pleuré. Cette chanson d'amour n'est pas pour toi, tu t'es bien trop moqué de moi, tu vois. Cette chanson d'amour n'est plus pour toi. Tes lèvres savaient fermer mes yeux dans le noir, sur quelles peaux vont-elles se poser ce soir Tu disais pour toujours et à jamais. Mais un nouvel amour aujourd'hui t'a remplacé. Cette chanson d'amour n'est pas pour toi. Tu t'es bien trop manqué de moi, tu vois. Cette chanson d'amour n'est plus pour toi. Cette chanson d'amour n'est pas pour toi. Tu t'es bien trop manqué de moi, tu vois. Cette chanson d'amour n'est plus pour toi.